Il y a des gens parfois qui sont connus pour faire de la merde, d'autres qui parfois font juste quelques petites erreurs sur un plateau, et d'autres qui sont carrément ingérables, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Car oui, ça existe. Il y a des acteurs sur un plateau, et bah les réalisateurs ou les producteurs ou leurs partenaires ne les aiment pas. Et du coup, bah j'ai essayé d'en chercher cinq qui ont réussi un petit peu à sortir du lot en étant littéralement ingérables. Ça va d'acteurs ayant eu une carrière très courte mais qui a beaucoup marqué les esprits. Ça va d'acteurs qui, du jour au lendemain, ont disparu des radars de... Tous les longs métrages possibles. Genre vraiment c'est des acteurs, je suis sûr que vous en avez entendu parler pendant toute une période. Et d'un seul coup, pouf, plus rien. Plus, plus le moindre signe dans un film, dans une série, dans que dalle, plus rien du tout. Et bah franchement il y en a certains qui ont des sacrées histoires à nous raconter. Donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Et que je vous présente 5 acteurs ou actrices supposés être ingérables sur un plateau. Le premier est une légende. Vous en avez forcément entendu parler. C'est un acteur dont le talent est incontestable, mais dont la gestion sur un plateau et surtout l'équilibrage mental est clairement à remettre en question. Il s'agit de Klaus Kinski, ou l'antagoniste de toute une vie de Werner Herzog, qui est un réalisateur fantastique. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Et il a fait trois films avec Klaus Kinski, trois films légendaires, mais trois films où, littéralement, il n'en pouvait plus. Parce que Kinski est connu pour être un acteur qui clairement a de 1 un ego surdimensionné, de 2 la sensation d'être le plus grand acteur de tous les temps, et de 3 un caractère très colérique. Ce qui fait que sur un plateau, on peut très facilement le qualifier de fou. Parce que il est insupportable avec ses camarades de classe, il fait chier les réalisateurs, Werner Herzog ça n'est pas une légende, il aurait eu l'opportunité potentiellement par le biais d'une tribu indigène de le faire crever. Il a refusé par déontologie personnelle mais il a hésité. Mais comme quoi ça prouve bien qu'il y a certains acteurs, euh, vraiment il faut réussir à les contenir pour ne pas s'éparpiller et potentiellement avoir envie de leur éclater la tête sur le front d'un objectif de caméra. Et Klaus Kinski c'est exactement ça. C'est l'acteur où, si vous regardez les making-of, c'est le mec le plus horrible du monde. Rajoutez cela à côté que sa fille a visiblement connu des horreurs à cause de lui, donc ça n'aide pas à trouver l'être humain agréable, mais dès que la caméra tourne, dès qu'on est dans le contexte du film, dès qu'on est en train de regarder sa performance, ben c'est indéniable que Kinski est un immense acteur. Un acteur capable de grandes choses, capable de livrer des prestations absolument folles, capable de donner lieu à des performances qui sont absolument géniales, mais c'est un connard <rire> Soyons sincères, c'est un connard Donc, voilà, c'est typiquement le genre d'acteur ingérable sur un plateau, mais une fois que le film est tourné, bah on se dit qu'on tient quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a extrêmement bien joué. Est-ce que ça valait le coup de se coltiner un tournage avec lui bah, Peut-être pas La deuxième personne dont on va parler est une actrice que personnellement j'appréciais plutôt bien, durant une bonne période, et puis j'ai découvert son histoire, qui est quand même assez folle. Il s'agit de Catherine Hegel. Alors Catherine Hegel, c'est la reine de la comédie romantique à l'américaine. C'était la princesse de ce genre-là durant une très longue période dans les années 2000, et elle s'est littéralement imposée dans ce style-là par le biais de je ne sais combien de films dans lesquels elle a tourné, allant de en mode d'emploi jusqu'à, euh, si j'ai bonne mémoire, 27 robes en passant plein, plein d'autres films, mais clairement, c'est une actrice qui s'est imposée dans ce genre-là, mais qui est également connue pour avoir une sacrée réputation de chieuse et de capricieuse. Renforcée par le fait, et alors j'ai découvert ce détail-là qui m'a complètement estomaqué, que c'était sa mère qui était sa manager. Et que visiblement, elles avaient une réputation à Hollywood qui était catastrophique. C'est-à-dire que littéralement, Catherine Hegel pouvait demander ce qu'elle veut, Vu que c'était sa mère, sa manageuse, il fallait absolument qu'elle l'ait. Et ça allait, de ce que j'ai lu, jusqu'à carrément interrompre des journées entières de tournage, parce que soi-disant, elle n'avait pas envie. C'est quand même fou qu'il y ait des acteurs qui osent encore faire ce genre de choses aujourd'hui, et ce genre de caprices, dans une époque où justement, ils ont conscience qu'il y a toute une équipe qui dépend un petit peu d'eux. Et ça m'a vraiment estomaqué de découvrir toute cette histoire, parce que réellement, aujourd'hui, bah, vous regardez Catherine Hegel. N'a plus de carrière, elle a plus rien, plus personne ne veut tourner avec elle. Et en même temps, vu la réputation qu'elle s'est cotinée, je peux complètement comprendre. Parce que visiblement, elle et sa mère ont fait vivre un enfer aux réalisateurs et aux producteurs qui l'ont engagée sur les longs métrages. C'est assez fou comme histoire, vraiment. Je, je, je, quand j'ai découvert celle-là, je me suis demandé si au début c'était pas un sketch que m'avait fait Internet en mode Ouais, on t'a mis plein d'infos un peu rigolotes. Non, non, visiblement, c'est une histoire concrète comme quoi Catherine Hegel et sa mère ont fait vivre un enfer à beaucoup trop d'auteurs et de créateurs audiovisuels américains. C'est assez fou comme histoire, mais réellement, allez jeter un petit coup d'œil sur Internet, il y a encore plus d'infos. J'ai pas trouvé d'image de making-of où on voit un petit peu ça, mais je pense qu'à mon avis, ça devait être particulièrement croustillant à voir, d'imaginer Catherine Hegel en train de tourner et sa mère débarquer et dire oh, « stop, stop, stop, on arrête, ma fille a chaud, euh, on va aller la mettre de côté un petit peu. » Mais ça devait littéralement donner ça. C'est assez fou. Mais comme quoi, ça prouve qu'en faire trop, eh ben... Ça fait qu'après on n'a plus de carrière. Ce Catherine Hegel, je vous demande de me la trouver. Je, je ne sais pas où elle est, elle est portée disparue, mais ça a l'air de déranger personne. Le troisième dont on va parler, vous le connaissez. Vous le connaissez forcément. Parce que son pétage de câble intersidéral qui l'a transformé de jeune star talent avec Hollywood qui lui ouvrait grand les bras pour jouer dans tous les teen movies imaginables. Il a passé un cap et il s'est lancé dans le cinéma ultra indépendant, voire limite dans les grandes épopées artistiques à mater ses propres longs métrages Mais et LaBeouf, eh ben, il a eu une carrière en deux temps, clairement. Cette première carrière, c'est le début des années 2000, où c'était vraiment la graine de star, le gamin qui était promis un grand avenir, qui allait certainement, bon, faire beaucoup de films pour ados, mais réussir à gagner beaucoup d'argent derrière. Et puis d'un seul coup, Shaya LaBeouf a pété une durite, et s'est dit, « Non, non, moi je ne veux plus faire ça maintenant, vas-y, on va tenter des expériences artistiques un peu étranges, et puis je vais m'immerger dans mes rôles à fond. » Et ça fait qu'aujourd'hui, Shaya LaBeouf, ben, même s'il si a un bon aura, il a aussi une réputation. Il a la réputation de faire un peu n'importe quoi et de vouloir tellement se plonger dans les rôles dans lesquels il est supposé s'incarner que du coup il fait un peu n'importe quoi. Enfin je vous prends l'exemple du tournage de Fury. Et ben David Ayer et tous les autres acteurs ont dû subir un Cheyenne à la boeuf qui s'est dit non non mais euh, les soldats américains qui étaient dans les tanks, ils prenaient pas de douche. Donc je ne, ne prendrais pas de douche de tout ce tournage. pas une bonne idée, Shaya, faut pas faire subir ça à tes collègues, même si physiquement tu te sens dans le rôle. C'est pas sain. Il y a dû y avoir des maladies en plus derrière. Mais voilà, Shaya la c'est ça maintenant. C'est un acteur qui, dans une certaine forme d'excentricité, veut essayer de repousser les limites de sa propre compréhension de ce qu'est être acteur. Et je pense qu'on est sur l'exemple... Euh un peu aux antipodes d'ailleurs, mais dans la même veine, de ce que Miley Cyrus a été pour la musique américaine. C'est-à-dire cet énorme pétage de câble qui consiste en plein milieu de ton ascension de te dire « c'est pas ce que je veux laisser plus tard, il faut que je laisse autre chose » et du coup de prendre l'image qu'on avait avant et de la déstructurer complètement pour se plonger dans des rôles qui sont littéralement aux antipodes de ce qu'on avait à la base prévu pour sa propre carrière. Et Shaya LaBeouf est exactement dans cette direction. C'est une direction que certains choisiront de remettre en question, que d'autres vont aduler très clairement. Moi personnellement, je suis partie de ceux qui trouvent ça très intéressant, où j'aime beaucoup sa carrière. Mais par contre, clairement, il a une réputation d'acteur complètement ingérable sur les plateaux. Et ça peut vraiment pousser certains réalisateurs à ne pas vouloir retourner avec lui. Et je sais qu'il y a quand même pas mal d'auteurs, notamment David d'ailleurs, qui n'a pas forcément plus que ça eu envie de remettre le couvert avec lui. Il l'a refait sur un autre film, beaucoup plus indépendant et beaucoup plus minime, et où d'ailleurs, ça se voit, Cheyenne Laboeuf n'a pas un très gros rôle, et pas forcément trop présent à l'écran. Mais en même temps, sachant que pour ce rôle-là aussi, il a demandé à se faire vraiment tatouer tout le corps. Excentricité c'est un mot qui convient bien à chai la meuf. La quatrième personne dont je vais vous parler, honnêtement, j'y aurais pas cru. Parce que c'est une actrice, bon déjà, je l'ai pas vue dans tant de films que ça, mais je pensais pas en fait qu'elle avait eu sa carrière qui avait été autant brisée par son ego. C'est Sean Yang, oui, l'actrice principale de Blade Runner. Parce que, visiblement, c'est quelqu'un qui est incontrôlable, qui a un boulard monstrueux, qui a un égo surdimensionné, et qui sur les plateaux de tournage était infect. Parce que quand même, il faut replacer dans son contexte, Sean Young est quand même passé de la star de Blade Runner, qui devait avoir une carrière monumentale, à... flic trans dans Ace Ventura, détective pour Chien et Chat. Donc il y a eu clairement une évolution. Et il s'est passé des choses au milieu. La plus grosse histoire que j'ai trouvée, c'est qu'en gros, elle devait tenir le rôle principal féminin du Wall Street d'Oliver Stone. Et en fait, au bout de quelques jours de tournage, euh, Oliver Stone l'a trouvé tellement insupportable qu'il l'a lui-même virée du plateau. Il lui a lui-même pris ses affaires et lui a lui-même dit « Vas-y, casse-toi, on veut pas de toi sur le plateau » et il l'a remplacé. Oliver Stone a quand même tourné avec des acteurs qui, pour certains, ont vraiment un boulard monstrueux. Donc, me dire qu'Oliver Stone a été capable de virer une actrice parce qu'il l'a considérée comme insupportable, c'est vraiment qu'elle a dû aller trop loin. Et pour le coup, ben, Sean Young, à la suite de ça, elle a eu sa carrière vraiment complètement brisée, et elle a plus rien fait de grandiose, en fait. C'était vraiment, ben, il y avait une espèce de période où elle a cartonné, et puis d'un seul coup, ça a disparu, et lorsque j'ai découvert pourquoi, mais je me suis dit, waouh, faut le faire quand même. Être autant détesté par Hollywood au point que tu as un grand réalisateur comme Oliver Stone qui ne se sent pas capable de te gérer sur un plateau et qui te vire, qui te dit, casse-toi, on veut pas de toi sur le plateau, je pense qu'il faut le faire. Mais alors vraiment, ça m'a impressionné comme histoire parce que je me suis dit, Ouh, et ben, peut-être qu'elle ne l'avait pas volé celle-là. Mais alors le dernier dont je vais vous parler, bon bah il a fini sa carrière il n'y a pas longtemps, mais il faut absolument dire quelques mots sur lui, celui qui a été littéralement surnommé par certains de ses collègues le roi des connards, Bruce Willis. Parce que oui, ça n'est pas une vanne, mais vraiment, il y a certains des collègues de travail de Bruce Willis qui, certains jours, ont eu la décence d'esprit et la bonté de l'appeler le roi des connards. Cette phrase, c'est Kevin Smith, et c'était sur Cop Out, ou Top Cops, qui est un film que personnellement je trouve sympathique, parce que le duo Bruce Willis-Tracy Morgan se tient, le film n'étant pas extraordinaire derrière, surtout en sachant que c'est Kevin Smith qui le réalise, mais bon, voilà, c'est un autre débat qu'on aura. Mais alors, voilà, Kevin Smith a lâché après le tournage, Bruce Willis et le roi des connards. Sachant que juste avant, il avait tourné avec lui dans Die Hard 4, c'est vraiment qu'il devait bien le connaître quand même. Mais Bruce Willis, bah, vous connaissez un petit peu sa carrière. Vous connaissez la fin surtout. La fin, quasiment personne n'avait envie de tourner avec lui. Le seul qui a bien voulu le reprendre pour le coller dans une grosse prod, c'était M. Night Shyamalan ces dernières années. Parce que sinon, la dernière fois qu'il avait été dans une très grosse prod, et où il avait vraiment su en imposer, bah, c'était avec les Expendables. Et faut le dire quand même, c'est bon de le rappeler. Stallone ne veut plus à l'époque de Bruce Willis. Passer le 2... Il n'en voulait plus, parce que Bruce Willis avait un... des demandes de diva, demandait un cachet faramineux alors qu'il était supposé tourner avec ses potes et que tous les autres ne demandaient pas des cachets monstrueux. Enfin, Bruce Willis avait visiblement un comportement sur la fin de sa carrière qui avait pas de grande cohérence, qui n'avait pas de grande logique et qui était surtout un comportement, ben, je pense que Kevin Smith avait raison, de roi des connards. Ce qui prouve bien que malheureusement, sa fin de carrière avec que des navets c'était juste pour payer les traites de sa fin de carrière, quoi. C'était juste pour tout rembourser, pour qu'il puisse ensuite partir, et se dire, c'est bon, j'ai fini de rembourser mes dettes, maintenant je peux me casser en retraite, ciao les nazes. C'est quand même triste, parce que Bruce Willis, c'était un immense acteur, et ça reste, pour beaucoup de rôles qu'il a interprété, un très bon acteur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a joué et il a interprété des personnages qui ont marqué pas mal de générations. Donc ça fait vraiment mal au cœur de se dire que sur sa fin de carrière, s'il n'avait plus de carrière... C'est parce que visiblement, bah, c'était une énorme ordure sur les plateaux qui se comportait très mal et qui a été capable de carrément renier des amis uniquement pour des problèmes d'argent. Chacun a ses problèmes, pas de soucis là-dessus. Mais bon, ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Et je me dis que voilà, c'est dommage de gâcher ta carrière uniquement parce que tu as besoin de rembourser des traites à la, fin de... à la fin du mois. Enfin je veux dire, Nicolas Cage il avait eu ce même souci et il a quand même réussi derrière à faire en sorte de concilier amitié et carrière pour peut-être mettre sa carrière de côté et faire un petit peu des daubes, mais ensuite revenir et avoir un bon bagage créatif pour faire en sorte de s'appuyer sur des auteurs qui ont envie de tourner avec lui. Bruce Willis n'a pas réussi à faire ça, et c'est bien dommage pour lui parce que ça, ça lui a littéralement défoncé sa carrière, et je pense que malheureusement, beaucoup de jeunes cinéphiles aujourd'hui ne vont pas vouloir se replonger dans la sienne à cause de ce qu'il a fait sur la fin, c'est-à-dire un paquet de daubes. Bon ben bah voilà 5 acteurs et actrices qui ont quand même fait baver... De rage, beaucoup beaucoup d'auteurs à Hollywood, mais ouais, j'ai pas encore trop réussi à en trouver en France, faut que je fasse quelques recherches, j'avais trouvé quelques noms mais pas assez pour vraiment avoir envie de les glisser, peut-être que je ferai une version française d'ailleurs des acteurs qui pètent des câbles et qui font chier tout le monde, mais en tout cas voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez des exemples aussi d'acteurs et d'actrices qui pètent des énormes câbles sur les plateaux, j'aimerais bien en avoir d'autres, parce que ça me fait toujours rire, j'adore l'histoire quand même de Catherine Hegel et de sa mère, c'est à mourir de rire. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et d'ici là, je vais vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Bon, où est mon cocktail C'est bien là de tourner des vidéos pour les gens, mais euh, où est mon cocktail Parce que moi aussi, je peux être capricieux.